Cette langue et la mythe a été notée par, principalement par deux systèmes d'écriture. Un système d'écriture proprement, on va dire, on va l'appeler iranien, qui a été développé sur le plateau iranien et qui se présente sous une forme ancienne. On appelle les tablettes proto à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ et sous une forme récente que l'on appelle les lamites linéaires, donc euh, entre 2300 et 1900 avant Jésus-Christ. Et à un moment donné, les scribes élamites, donc moi je n'aime pas trop ce terme d'élamite, mais je vous dirai pourquoi, mais les scribes élamites ont, à cause de l'influence culturelle mésopotamienne, ont basculé d'un système d'écriture le leur vers un système d'écriture importé, étranger, mésopotamien, cuniforme. Et cette transition, cette bascule s'est passée, qui est une période très intéressante sûrement d'un point de vue intellectuel, s'est passée entre 2050, 2000 et 1900 avant J.-C. Là, on a des inscriptions et en langue élamite, et en cuniforme, et en élamite linéaire. Et en l'état actuel des données, l'inscription en élamite linéaire la plus récente, elle date du souverain Palaishan qui a régné vers 1900-1880 avant Jésus-Christ, et c'est la date à laquelle ce système d'écriture proprement iranien, donc euh, l'élamite linéaire, a disparu. Et, depuis, 1800, et à partir de 1880, donc le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, le premier millénaire avant Jésus-Christ, cette langue n'a été notée que par le système cuniforme. Comment expliquer le changement, euh, le passage de l'écriture élamite linéaire à l'écriture cuniforme donc je pense qu'il y a deux phénomènes historiques, parce que l'élamite linéaire est attestée à l'heure actuelle dans toute la moitié sud de l'Iran. Donc ça va du sud-ouest de l'Iran jusqu'au sud-est de l'Iran. Il se passe au début du deuxième millénaire avant J.-C. il y a deux phénomènes complètement indépendants, mais du moins contemporains. Tout l'est de l'Iran, l'Asie centrale et la situation de l'Indus, au début du deuxième millénaire, s'effondrent. Donc toute la situation urbaine, et donc les scribes et donc l'écriture disparaissent. Ça, c'est la principale explication pour euh, rendre compte de la disparition de l'élamite linéaire dans le sud-est de l'Iran, fin de la situation urbaine. Dans le sud-ouest de l'Iran, qui continue à hein, cette époque-là et qui va même atteindre un apogée, là, on a euh, l'autre explication, C'est, je pense, c'est l'influence culturelle mésopotamienne où donc les scribes vont passer de leur propre système d'écriture, à un système d'écriture qui avait déjà commencé à se diffuser en Syrie, euh, ça commençait à arriver dans le plateau anatolien euh, actuel et même dans le golfe Persique. Donc c'était le système d'écriture qui était euh, en vogue à cette époque-là, un petit peu comme l'alphabet latin à l'heure actuelle, qui va servir à noter des langues, par exemple, comme la romanisation euh, des signes chinois ou par exemple comme l'arrivée de l'alphabet latin en Turquie en 1928, avant ils notaient leur langue avec l'alphabet arabe. Donc je pense que le cuniforme au début du deuxième millénaire, c'était un petit peu comme l'alphabet latin au 20e siècle. importance culturelle et qui va, pas forcer, mais qui va inciter les scribes iraniens à passer de leur propre système, qui était mieux adapté à leur langue, au système qui était international à l'époque.